L'objectif d'une formation, ce n'est pas uniquement de passer un bon moment convivial entre stagiaires. Même si c'est vrai que ça a son importance. Il faut aussi que cette formation serve à quelque chose, pour soi et pour son équipe. Segoz sera intraitable là-dessus. Avant la formation, ils interrogent les apprenants pour définir leurs priorités et leurs objectifs. Pendant la formation, ils valident leurs acquis. Après la formation, ils évaluent leur satisfaction et le transfert de leurs acquis. Et voilà, vous savez tout Et ces gosses restent en permanence à votre écoute pour vous faciliter la formation.